Et hey, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Zodiac et aujourd'hui on se retrouve sur The Forest et cette fois-ci ça va être encore pour les trucs, les vidéos les plus... Bah, regardez de ma chaîne les tutoriels, donc ça va être un tutoriel comment faire des bâtiments beaux et surtout... Apprendre les bases de la structure sur The comment construire quelque chose de beau, quelque chose de facile, et que surtout comment, après cette vidéo, et, ou du moins cette série de vidéos, comment vous démerdez au niveau de la construction de The Forest? Et ben, je vais tout simplement vous aider dans euh, ces séries de vidéos au travers de au moins 4 épisodes je ne sais pas pour l'instant mais en tout cas vous pouvez voir pour l'instant que j'ai fait euh, quelques exemples de maisons, donc c'est dans un serveur euh, où je suis et du moins créatif et je construis euh, des, des, des trucs je me fixe un objectif euh, et de construire dans toute euh, toute une map et de faire euh, plein de villages, Bon, enfin bref, vous voyez quelques exemples de maisons que j'ai fait. Donc, comment faire ces maisons-là déjà pour commencer Vous allez devoir impérativement, comme ça, d'un coup, installer le No Limit Mode. Je vous envoie une photo, puis surtout, les liens sont en description de la vidéo. Installez-le, et ensuite, après, vous pourrez commencer le tutoriel. Une fois le No Limit Mode installé, vous aurez bah, forcément... Lancé, c'est parti donc vous serez donc prêt à faire le tutoriel que je vais vous demander de faire et de suivre pour faire des belles structures donc je fais ce tutoriel pour les gens qui ne savent pas trop construire et qui ne se démerdent du moins pas en construction j'ai commencé par là on a tous commencé par, euh, par des constructions de merde et donc moi je vais vous aider, comment faire des... je vais vous aider à faire des constructions qui sont belles, bien réalisables et que euh, surtout c'est facile à prendre en main donc à travers les tutoriels différents, donc euh, il y aura plusieurs thèmes. Donc le thème du jour aujourd'hui, c'est les bases de la construction. Donc ça va être une vidéo approximativement d'une petite trentaine de minutes, voire un peu plus. Tout simplement à travers de certains exemples et d'explications, comment faire les bases de la construction et apprendre surtout quelques astuces par rapport aux nombreux bugs qu'il y a dans le jeu. Vous c'est si, c'est pas si facile de construire une maison comme ça à travers les différents bugs qu'il y a. Par exemple, je ne peux pas placer ce pilier-là parce que c'est très très difficile à cause des bugs. À cause des bugs, une fois de plus, vous aurez bien évidemment euh, des, des bugs comme ça ou alors des bugs comme ça. Mais il faut se prendre sans mal en patience quand vous construisez pour pouvoir atteindre, par exemple, des, euh, des, des piliers mieux alignés. Donc, c'est pour ça que, et impératif, déjà, en fait, que je mette au travers de cette petite euh, cette introduction, j'en profite de vous mettre directement ce qu'il va falloir faire dès le début. Donc, impérativement, vous pourrez pas faire de belles constructions sans No Limit Mode. Le No Limit Mode, c'est un mode qui n'enlève pas les limites du jeu. C'est-à-dire, vous, vous c'est le nom qui est mal, mal fait, mais No Limit Mode, c'est tout simplement, ça vous permet de mettre euh, les, les piliers comme ça, euh, des faire des pièces à l'intérieur comme ça et, et ça, ça, ça vous permet de, de, mieux, de mieux vous gérer dans, quand vous voulez faire des pièces. ou Par exemple, si vous avez un, un trou, euh, euh, du moins euh, ici, bah, vous pouvez mettre un pilier. Par exemple, au travers de la maison, euh, à travers les coins, on peut mettre un pilier. Vous pouvez surtout refermer, comme vous l'avez sans doute remarqué dans plusieurs de mes maisons, vous pouvez reboucher le toit. Grâce à ce mode et bien évidemment ce sera dans la partie 2 c'est à dire la partie pour les plus avancés. Enfin euh, pour apprendre euh, les, euh, des techniques pour des maisons un peu plus avancées. Donc ce n'est pas tout simplement dédié à des gens qui se débrouillent bien dans The Forest. C'est justement pour apprendre les gens qui se débrouillent mal ou qui se débrouillent pas bien, qui sont pas très forts en construction. Comment faire déjà au travers de cette première vidéo des des bases, comment apprendre un tout petit peu à construire, se démerder, ensuite, via le deuxième épisode, vous apprendrez à prendre euh, des, des techniques euh, un peu plus avancées, comment faire des, des, des belles maisons un peu plus avancées, comme celle-là, etc., etc. Donc, bon visionnage à tous. Et donc, ça y est, je me suis placé, j'ai trouvé un endroit, et donc, on va faire la première chose, le principal, le plus important à apprendre dans, la, dans The Forest pour la construction, le truc qui est impératif, qu'il faut que je vous fasse l'exemple, c'est que vous ne pouvez pas, déjà en premier lieu, faire une maison sans aligner vos murs par rapport à la fondation. Donc je peux faire une fondation de n'importe quelle forme, hein, euh, je peux faire une fondation en triangle si je veux, comme ça, je peux faire une fondation en triangle, hein. Alors, comme ça par exemple, on va faire ça, là. Voilà, je peux me faire une fondation en triangle ou alors en carré, hein, peu importe, c'est pas vraiment très important, hein, c'est pas surtout ça qui est important, C'est, je vais vous faire l'exemple carré, voilà, voilà. je me dépêche un peu, tac, voilà, je fais l'exemple carré, peu importe, donc j'ai fait, fait une fondation carré, une fondation triangle, peu importe, on peut faire n'importe quelle forme de fondation, c'est pas ça qui va influer, sur euh, le fait que nous pourrons placer un plancher ou pas. Parce que certains se plaignent sur les forums qu'ils ne peuvent pas placer euh, le toit de leur maison. Enfin, euh, j'ai pas regardé les forums, mais c'est surtout que ça m'est arrivé à moi. Et donc, je suppose que je ne suis pas le seul à se poser la question, pourquoi je ne peux pas placer de toit ou de plancher sur ma maison Je vais vous répondre tout simplement, car je viens... Euh, avec, les, je viens de, avec les années de jeu que j'ai sur The Forest euh, De savoir forcément hein, euh, à un moment on s'en rend tous un peu compte Pourquoi surtout C'est que tout simplement Placer l'escalier comme ça voilà, euh, tac, Je place mon escalier Comme ça Donc là ça c'est la maison Ça c'est la maison quand on, euh, Ça c'est la maison voilà, Quand on aligne Donc là on aligne nos murs en appuyant sur C, vous savez, ça encadre votre, ça encadre tous les tours de votre fondation, comme ça. Donc, en appuyant sur C, comme ça, je vous montre. Donc, vous allez dans votre bouquin, vous sélectionnez ces murs-là, et vous allez là. Dès que vous êtes sur votre maison, vous allez... Donc, moi, j'ai le No Limit Mode, hein, donc installez-le, sinon vous ne pourrez pas fabriquer de belles maisons. Donc, là, je fais ça. Donc, là, je vais mettre une taille de 6 murs, hein, parce que moi, j'aime bien. Donc, 6 murs, et là, j'appuie sur E. C'est comme ça que je réussis à faire euh, euh, des belles maisons. Parce que, en fait, c'est ma fondation qui veut faire la forme de ma maison. Comme en vrai en fait. S'il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de maison. Donc là, déjà en premier lieu, pour avoir un toit et avoir un plancher, il faut aligner ces murs à la fondation. Donc si vous appuyez sur C, vous pouvez pas allumer vos fondations. Vous êtes comme ça, merde, comment je fais Et là, vous appuyez sur C. C. Hop Et là, vous êtes aligné. Tac, Et là vous êtes aligné comme ça: 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là vous êtes aligné à la fondation. Et donc là vous appuyez sur E. Mais je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait si on n'aligne pas sa maison à la fondation. Donc là je vais faire comme un mec normal: tac, hop, comme ça. J'aligne pas mes trucs à la fondation, j'aligne pas mes murs à la fondation. Tac, j'aligne pas mes murs. Voilà. Je fais pas, je fais pas comme les autres. Je fais pas comme l'autre maison, j'aligne pas. Je laisse mes murs. Déjà c'est qu'est-ce qu'il y a à faire les murs sans fondation, euh, sans alignement de fondation. Tac. Et voilà. Ça donne ça. Donc là je mets ma porte. Donc ça donne ça. Là, je vais aller dans ma maison. Puis là, je vais construire. tac. Voilà. Donc, là, je suis là. Et là, je peux placer ma fondation. Voilà. Je peux, non, euh, je peux placer mon plancher. Tac. Mais je peux surtout placer mon toit. Donc, ça va faire un toit assez chelou, normalement. Tac. Et je peux placer mon toit. Et voilà. Donc là, j'ai une maison d'une forme assez bizarre. Hein, mais voilà. Je suis dans une belle maison, je suis dans une belle maison, voilà ma maison elle est bien réussie, elle est jolie, euh, il y a une forme assez atypique, euh, le toit est placé, et c'est impératif de placer, comme vous avez vu j'ai placé le plancher, je ne l'ai pas construit, je l'ai laissé sur plan, et ensuite j'ai placé mon toit, et je vais vous montrer comment on fait ça, donc il est simple, donc déjà en premier lieu, cette maison là, je ne peux pas placer, je ne peux pas placer mon toit. Et là, c'est la particularité du problème. Je n'ai pas suivi les fondations en ne pas appuyant sur C. Je ne pour... Même si je me suis bien aligné à, mon... à ma fondation, comme vous voyez, je, vous je ne pourrais pas placer de... de plancher, tout simplement. Je ne peux pas placer mon plancher. Peu importe ce que je fais. Ah, je vais le tourner de tous les sens. Faire ça. Je vais essayer de faire n'importe quoi. Ça ne marchera pas. Or là j'ai aligné mes trucs à la fondation, c'est pour ça que je vous dis ce sont tout simplement vos fondations qui font le qui font le sont vos fondations qui font la forme de votre maison. Tout simplement. Donc bien évidemment les fondations c'est comme ça que j'ai. avec ça que j'ai utilisé le truc. Hein. Mais ce sont les fondations qui font la forme de votre maison. Et donc c'est impératif que vous compreniez ça dès le début. Première. Premier conseil. Voilà. Donc ensuite, vous avez vu que j'ai fait. Ma fondation, enfin j'ai placé mon plancher comme ça, et ensuite, je, je vais le, je vous le montrer, tac, tac, tac, voilà, voilà, donc là, c'est pas très grave, donc c'est comme ça que je reconstruis moi, parce qu que sinon ça s'aligne pas et ça enlève le, le truc, J'enlève mon toit. Voilà. Donc là, pour fabriquer. Pour fabriquer un toit en même temps qu'un plancher. Vous, fab... vous mettez votre plancher comme ça, vous laissez sur plan. Et ensuite, vous prenez votre toit et vous appuyez. Bah, vous là vous voyez que vous pouvez le placer. Donc vous appuyez sur E et vous appuyez sur construire. Et voilà. Votre toit est construit. Et là, nickel. Ensuite. Deuxième étape, c'est construire hein, tout simplement. Voilà, et là, votre maison a un plancher qui est aligné tu vois, à la structure. Vous avez au-dessus du plancher un toit comme toutes les maisons qui existent, avec une forme atypique, et ça fonctionne. Première étape à savoir et qui est impératif sur ZForest. Donc, comment faire une belle maison très simple Très simple. Sans se compliquer la vie. Comment faire une maison très simple sans se compliquer la vie Donc, ensuite, le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est déjà de faire une fondation qui est assez simple de forme. C'est-à-dire une formation, euh, une, fo une fondation avec une forme simple. Les formes difficiles, forcément, ce sera une maison difficile à faire. Donc, je vous montrerai les conseils et. Des conseils que je vous donnerai pour toutes les formes de maison euh, au maximum que je peux, que je connais, pour euh, vous montrer comment faire euh, une maison avec une, une forme atypique euh, bien faite. Donc, déjà, faites pas des maisons compliquées si vous ne savez pas faire avec même avec le mode no limits. Après mon tutoriel, après les, la série d'épisodes de mon tutoriel, vous saurez faire des maisons compliquées, vous saurez faire des maisons avec un toit refermé et tout ça. Donc ensuite, première étape, vous faites une pour faire une maison simple, suffit de faire un, une fondation très simple en carré. Voilà, une formation en carré pour votre plancher. Parce que si vous faites une forme plus compliquée que ça, ça va être un peu plus compliqué pour faire la maison forcément. Donc là, voilà. Je fais ma fondation comme ça. Mais après ce que je peux faire en formation assez simple, il y a aussi euh, une forme je peux faire ça comme ça. Je peux si je veux faire un tout en fait dans ma fondation que la porte soit enfoncée par rapport au reste. Je fais ça comme ça. Là là j'ai euh, là j'ai une parce qu'en fait, il faut mesurer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 planches. Ok. Tac. Clic gauche, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Là, je vérifie que c'est bien aligné. C'est un peu plus long à faire, mais le résultat en vaut la chandelle. 1, 2, 3. 4, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc ensuite, je choisis la longueur de ma maison. Voilà. Et j'appuie sur E. Et voilà. Donc là, j'ai appuyé sur E et... La maison est bien réalisée. C'est beau, c'est bien fait et c'est joli. Voilà. Donc là, ici, c'est où il va y avoir mon escalier. Donc, je sais que je vais placer mon escalier ici. Donc, à la limite, je peux le placer avant même qu'il soit, euh, enfin, qu soit, euh, qu soit placé. Hein. Ça ne dérange absolument personne et c'est bon. Donc là, tac je place mon escalier, moi je le place en général après, mais c'est une technique que je fais. Si jamais vous savez que votre escalier ne passe pas, mais placez-le avant. Placez-le avant. Tac. Et voilà, votre escalier est placé, tout va bien. Et donc voilà, votre escalier est placé, et le plancher est placé, et tout va bien. Et voilà votre escalier, et eh bien, ensuite, deuxième étape, prenez les murs, et, et alignez-les, forcément, au reste, donc, vous prenez, prenez le, le mur, comme ça, le, le, pas le mur simple, mais ce mur là, donc là, j'attends qu'il soit aligné, 1, 2, 3, 4, 5, et 6, et j'appuie sur, je vous n'êtes pas obligé de mettre 6 de hauteur, hein. c'est ce que moi, j'aime bien mettre 6 de hauteur, c'est tout, donc là, hop, j'ai le truc qui est bien fait, voilà, tout, tout va bien. Là, je peux placer les fenêtres que je veux. Je peux placer une fenêtre là, une fenêtre ici. Je peux faire ce que je veux. Là, il y a la forme qui est superbe. Et je pourrais placer un toit qui va bien évidemment s'adapter à la forme de ma fondation. Et ça, c'est génial. Donc là, je vais construire. Voilà. Voilà. Pour former une, une fenêtre, déjà, faut que votre mur soit grand comme celui-là. Vous appuyez sur R, ça vous transforme en une porte. Et là, vous aurez le verrou à l'extérieur. Si vous voulez le verrou à l'intérieur, vous réappuyez sur R, ça va vous changer de chance. Ça va changer de sens la porte. Et si vous voulez un mur tout simple, vous appuyez sur R, etc. R, ça forme une fenêtre. R, R, R, jusqu'à ce que ça vous plaise. Et là, vous appuyez sur E pour construire le reste. Ensuite, pareil, le même système, ça ne change pas. Vous placez votre plancher de cette manière. Votre plancher s'adapte du coup à votre fondation. Ici, aligné correctement, tout va bien. Il n'y a aucun problème. Vous voulez un toit sur votre maison. Vous, pareil. Vous ne changez pas à la base. Vous appuyez sur B. Vous appuyez sur votre toit. Vous appuyez sur E pour verrouiller. Et vous choisissez la taille que vous voulez. Donc, une taille qui conviendrait parfaitement, euh, je pense. Euh, bah voilà. Parfait. Une taille qui convient. Là, vous appuyez sur E et vous construisez. Votre toit. Ça, c'est les maisons simples, basiques. C'est une maison simple, basique, facile à faire. Facile à prendre en main. Et la, la maison, elle est belle. C'est joli, c'est bien réalisé. Pour le carré, maison encore plus simple. Hein. Là, je, je finis cette maison. Et là, normalement, vous avez déjà toutes les bases, quasiment, pour fermer une structure basique. Carré, et faite euh, à la main, du coup. Fait euh, simplement... Structure facile, là vous mettez votre escalier ici, tac, voilà, vous mettez comme ça, ensuite vous allez là, vous sélectionnez votre mur, vous sélectionnez les murs simples qui sont derrière, c'est les deux murs qui sont ici, tac, vous prenez le mur, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, je mets 6 de hauteur en général, hop, là, ah, l'escalier est mal placé, c'est pas très grave, tac, vous le supprimez, vous mettez un peu loin pour pas péter le, la fondation, tac, suffit de le replacer, donc je prends l'escalier, tac, tac, j'aime pas quand il se fusionne comme ça, tac, et ben voilà, parfait, et là vous pouvez faire n'importe quelle forme, vous pouvez donner n'importe quelle forme à votre fondation, le toit va s'adapter, les murs, ils seront toujours, euh, vous pourrez toujours les placer autour en appuyant sur C, vous appuyez sur B, peu importe la forme de votre fondation, que vous avez fait les murs ils vont automatiquement se mettre autour automatiquement à part si vraiment vous avez fait un truc pourri euh, irréalisable impossible à faire euh, pour le pour le jeu donc là hop une fenêtre là peu importe où je place R pour changer de forme le mur que ce soit une fenêtre une porte avec le verrou à l'intérieur ou à l'extérieur R R voilà, pour changer au fur et à mesure donc là pareil hein, ça change pas Là, vous avez une maison basique. Tout simplement, tac. Vous changez pas, vous voulez un toit. Vous voulez juste un toit. Bah, vous placez tout simplement juste un toit. Hein. Tout simplement, c'est tout con. Vous allez sur toit et vous placez, tac. Et vous choisissez la hauteur. Après, vous pouvez placer le plancher comme ça, tac. Placer le plancher. Et voilà. Si vous voulez un plancher, bah vous avez un plancher. Et si vous voulez un toit plus un plancher, oubliez pas, faut placer... Le toit et le plancher qui restent basés sur plan et ensuite vous construisez. Et là, vous avez votre maison. Et voilà, vous avez votre maison, vous pouvez la meubler, vous pouvez faire des pièces. Mais ça, je vous l'apprendrai. Dans la partie numéro 2, vous avez déjà appris les bases de la construction simple. Bien évidemment, vous avez les bases de la construction simple. Comment faire de belles maisons simples rapidement et efficacement. Vous avez déjà tout ce qu'il faut savoir. Pour Le premier tutoriel, donc le premier épisode se termine ici. Je vous rejoins et je vous invite d'ailleurs à suivre le deuxième épisode qui sortira bientôt, à peu près dans la semaine prochaine, la fin de la semaine ou euh, je dirais peut-être lundi prochain. Je ne sais pas encore quand je vais le sortir, mais ça sortira sous, sous la fin de la semaine, approximativement. Donc je vous invite à regarder. Ma dernière vidéo Je vous invite aussi à suivre le deuxième épisode S'il est sorti Parce que c'est très important Comme ça vous allez apprendre à faire les constructions avancées Comment faire un toit fermé Comment euh, meubler une, une maison Et faire différentes pièces correctement Je vais vous apprendre ça Je vous donner beaucoup d'astuces Dans l'épisode numéro 2 qui portera sur, bien évidemment, le thème des constructions avancées. Et donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous dis tchuss pour une nouvelle vidéo.